Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Bonjour, bonjour à tous bonjour. et bienvenue à notre culte du dimanche à la Nouvelle-Jérusalem de London. Nous rendons gloire à Dieu pour cette autre grâce qui nous accorde de nous retrouver ici ce matin. Je vais vous inviter à vous tenir debout dans la présence de Dieu et à ouvrir vos Bibles. J'aimerais bien que vous ouvriez vos Bibles dans le 191. Nous allons lire les... Les deux premiers versets du Somme 91. Somme 91, nous y sommes. La parole de Dieu déclare Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Je vais continuer avec le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. C'est par ce verset que je vous dis encore bonjour. Et c'est une parole qui m'a particulièrement touchée. Dans ce sens où, on pourrait encore dire celui qui demeure sous l'abri de El Elion repose à l'homme de El Shalay. Amen. Amen. Amen. Et j'ai écouté un pasteur qui disait que la version hébraïque qui a été, si on veut traduire véritablement avec la, le, le mot qui a été utilisé, le mot qui a été utilisé au lieu de demeurer, on dirait s'asseoir celui qui s'assoit à l'abri du Tout-Puissant, celui qui s'assoit à l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Amen. Amen. Amen. Et cette autre version m'a particulièrement touchée parce que euh, « Pour reposer, il faut s'asseoir. Pour trouver du repos, il faut que tu sois ici. »« Et je voudrais encore que ce matin, ce soit avec liberté et avec assurance que nous assurons, on trouve de la grâce. »« Parce qu'auprès de lui, on trouve le repos dont nous avons besoin. »« Peut-être que tu es venu fatigué, peut-être que tu es venu chargé, peut-être que tu es venu découragé. »« Mais je déclare que le Dieu qui nous donne le repos t'accorde le repos ce matin. » dans le puissant nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour le repos que nous trouvons déjà auprès de lui et pour ce qu'il prendra lui-même le contrôle de ce culte ce matin, afin qu'il nous accorde à chacun selon sa portion, parce que je crois qu'il a prévu une portion particulière pour chacun d'entre nous et que nous ne rentrons pas comme nous sommes venus. Éternel notre Dieu, nous sommes en prière. Nous te bénissons encore et nous élevons ton nom. Seigneur, Seigneur pour nous magnifions tes offertes. Seigneur, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que, que encore, tes bontés se, se renouvellent sans cesse dans nos vies éternelles. Et si nous sommes encore rassemblés ici ce matin, matin. Seigneur, c'est parce que tu nous as communiqué la vie. C'est parce que, Seigneur, tu nous as communiqué la vie que toi, seul communique la vie en abondance. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te magnifions. Merci infiniment, Yahweh. Merci de prendre le total contrôle, Seigneur, de ce moment que nous allons partager dans ta présence. Merci de prendre le total contrôle, Seigneur, de tout ce qui se dira éternel. Que le diable n'ajoute et ne retranche rien à ce que tu as prévu pour nous ce matin, Yahweh. Nous te supplions de précipiter les pas de nos frères et sœurs qui sont encore en chemin éternel. Et qu'il puisse nous rejoindre sans heurte. Merci, Éternel, d'établir ton règne au milieu de nous. Merci, Seigneur, de glorifier ton nom au milieu de nous. Merci, Éternel, de nous exaucer bien au-delà de nos faibles mots. Éternel, tu demeures le pilier, le pilier qui soutient nos vies. Tu demeures, Seigneur, celui-là, ce qui nous content, Éternel. Même si les circonstances de la vie éternelle ne vont pas toujours dans le sens que nous voulons. Même si ce que nous vivons éternel nous amène à croire que tu n'es pas là, nous croyons par la foi et nous marchons par la foi. Amen. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Seigneur, et cette parole, tu l'accomplis jour après jour, Amen. parce que tu nous conduis éternel et que tu nous diriges, Amen. comme le peuple d'Israël éternel, dans le désert, tu nous conduis. Amen. Que toute la gloire te revienne. La gloire te revienne. Merci la gloire. Jésus. Merci. Tu es le pilier qui soutient l'Église. Tu es le pilier qui soutient l'Église. Précieux Jésus, tu es le pilier qui soutient l'Église. Précieux Jésus, tu es le pilier qui soutient Soutient l'église. Proclamons-le ensemble. Tu es le pilier qui soutient l'église. Célébrer ta grandeur encore ce matin, parce que tu es celui qui est digne d'être célébré, tu es celui qui est digne d'être élevé, tu es celui qui est digne, Seigneur mon Dieu. Laisse encore, Seigneur, que ce moment soit en ton honneur, laisse encore que ce moment, Seigneur, soit pour ta gloire, laisse encore, Seigneur, que ce moment, mon Dieu, puisse t'honorer, ô Jésus, parce que tu es le seul qui est digne d'honneur, digne de gloire, digne de puissance, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. The Nous avons besoin, nous besoin éternel que Dieu appelle nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. nous, nous merci. Merci, avons merci, besoin de toi, nous avons besoin de toi, tu nous as dit, Seigneur, que nous nous tu ne refuses pas ton esprit mon à celui Dieu. qui te le demande, c'est-à-dire nous, nous sommes, Seigneur, pour ton esprit au lieu de nous, Père, disposés, Seigneur, afin que tu sois plus éternel. De nous continuons de soupirer, de Seigneur, devant ton trône ce matin. Seigneur, Seigneur, si tu ne bâtis les bâtisseurs ce fond en vain, Seigneur, si tu ne bénis et bénis ce fond en vain, nous avons besoin de toi, de Dieu. Nous demeurons, Seigneur, à tes pieds. Nous demeurons à tes pieds, éternel, disposés et assoiffez, éternels, nous sommes Disposés et assoiffés, Seigneur, nous sommes là. Dans l'assemblée des saints, à soif et je me tiens, que ton don descende sur moi. Oh, dans l'assemblée des saints, à soif et je me tiens, que ton don s'en descende sur moi. descend sur moi Je pour C'est en nom oh Jésus, que nos péchés se liquider sont pardonnés, Oh Jésus, nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Nous élevons ton nom ce matin. Sois élevé à chaque vie. Sois élevé, oh Jésus. Sois magnifié, le Dieu de Dieu. Digne-tu la mort de Dieu. Les cieux proclament La gloire du ressuscité, rien n'est égal à, le, à la beauté du Seigneur. Volanto, élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse entrer. Porte élevez vos l'anto, élevez les portails éternels, que le pas posséde, et requiert Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous C'est ça C'est Merci de toucher les vies. Merci de guérir les malades. Merci de la vivre les emprunter. Merci de partir à nos fêtes. Merci de demander des réponses précises. Des réponses à nos pour les années à les Seigneur, ce matin, c'est tout à fait la connaissance. Comme étant notre ton maître. À toi la gloire, à toi l'autorité, à toi, à à toi à la puissance pour les siècles. du Seigneur comme nous sommes debout nous allons faire notre déclaration de foi notre confession de foi que nous allons avoir en ligne si nous l'avons ensemble nous allons faire notre déclaration de foi je crois en Dieu le Père Tout-Puissant créateur du ciel et de la terre je crois en Jésus Christ son Fils unique notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit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 en la rémission des péchés, en la résurrection du corps et en la vie éternelle. Amen, Amen, Amen. Alors que nous restons debout, pouvons-nous prendre la Bible dans le livre d'Exode, le chapitre 20, verset 1 à 17, pour également lire la loi de l'éternel. Exode 20, 1 à 17, nous lisons la loi de l'éternel. Exode 20, verset 1 à 17, nous lisons la loi de l'éternel.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 Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen, Amen, Amen. Pouvons-nous asseoir. Merci beaucoup, bien-aimé, du Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimé, du Seigneur. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. C'est encore une joie de se retrouver ensemble, ensemble, dans la maison de notre Seigneur. C'est une joie de pouvoir être ensemble dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes vraiment heureux de vous compter encore une fois parmi nous. Par la grâce du Seigneur, nous sommes tous vivants et en bonne santé. Envers et contre tout, nous sommes là, vivants et en bonne santé, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous laissons alors les enfants qui sont en train d'aller à l'école du dimanche, à l'école du dimanche. Les enfants sont en train d'aller à l'école du dimanche progressivement. Alléluia. Si nous pouvons prendre nos Bibles comme dans nos bonnes habitudes, si quelqu'un n'a pas une Bible en papier, on a des Bibles de l'autre côté, il y a toujours possibilité d'en demander. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Tel est le texte principal que le Seigneur a téléchargé dans nos cœurs pour aujourd'hui. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. à 10. Moïse faisait paître le petit bétail de Gétro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu à l'Oreb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans un feu flamboyant, du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Si nous pouvons souligner phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas C'est ça le phénomène extraordinaire pour Moïse. L'éternel vit qu'il faisait un deux tours pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il répondit, je suis là. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna, car il avait peur de diriger son regard vers Dieu. L'Éternel dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, on peut souligner cette phrase, et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Ivites, les Yébouzites. On peut souligner également tout le verset 8. Maintenant, « Les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir mon peuple, les Israélites. » On peut souligner tout le verset 10, même le verset 9. « Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir ?» D'Égypte, les Israélites, on peut finir avec le verset 12. Dieu dit, « Je serai avec toi et voici quel sera pour toi le signe que ce moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Amen. Si nous pouvons aussi prendre Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, à partir du premier verset. Exode 4, premier verset. La Bible dit, Moïse répondit, ils ne me croiront pas, ils ne me coûteront pas, ils diront, l'éternel n'était pas apparu. L'éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main Il répondit, un bâton. Il dit, jettez-le par terre, il le jeta par terre, et le bâton devint un serpent. Moïse s'est mis à fuir pour lui échapper. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main et saisis-le par la queue. » Il tendit la main et le saisit. Le serpent redevint à bâton dans sa main. C'est enfin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, t'est apparu. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine, je te prie. » Il met sa main sur sa poitrine, puis il a ressorti. Sa main était couverte de lèpre, elle était blanche comme de la neige. Il dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis il a ressorti. Elle était redevenue comme le reste de sa chair. S'il ne croient pas et ne prête pas attention au premier signe, ils croiront à ces derniers signes. S'il ne croit pas même à ces deux signes, ne te coûte pas, tu prendras de l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre ferme, et l'eau que tu auras prise du Nil se changera en sang sur la terre ferme. Le verset 10. Moïse dit au Seigneur, pardon, Seigneur, mais je ne suis pas un homme à la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles à moi. Ton serviteur, j'ai la bouche et la langue pesante. Le Seigneur lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'éternel Maintenant, va, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse dit, pardon Seigneur. Je t'en prie. En Lingala, on dit Limissa. Je ne sais pas en néerlandais. Qu'est-ce qu'en néerlandais? En c'est comment en néerlandais? Ah, c'est ça. Ashtblief. Je crois qu'il y a un mot encore plus fort que ça. My God. Limissa. Pardon, Seigneur. Ici, Moïse parle avec Dieu. Je t'en prie. Envoie quelqu'un d'autre qui tu voudras. Alors le Seigneur se mit en colère. Moïse y dit, y il dit, n'y a-t-il pas Aaron ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. D'ailleurs, il vient lui-même à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur se réjouira. Qui avait dit à Moïse, à Aaron que Moïse était en train de venir? Il n'y avait pas à ce moment-là de téléphone. Il n'y avait pas de GSM. Qui a dit à Aaron que Moïse était en train de venir? Le verset 15 nous dit: Tu le parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. Il parlera pour toi, il parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Prends ce bâton avec lequel tu produiras les signes. Amen. Voilà les deux textes et d'autres qui vont alimenter progressivement notre prédication du jour que le Seigneur a déposé dans notre cœur pour le culte de ce matin. Le lundi, euh, lorsque je faisais ma prière du matin, euh, dans, pendant la nuit, et le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur l'expression « le buisson ». Ardent, le buisson ardent. Et j'étais dans la Bible, je commençais à lire ce texte et je savais que c'est ce qu'il voulait pour nous ce dimanche. Et progressivement, j'ai commençais à alimenter le texte progressivement jusqu'à arriver petit à petit à saisir la pensée de Dieu. Parce que le même texte de la Bible que nous lisons aujourd'hui, nous pouvons l'interpréter de multiples façons, parce que Dieu est multidimensionnel. La révélation du Seigneur est toujours progressive, liée à un moment, liée à une situation, liée à un peuple. La révélation du Seigneur est progressive, elle est temporelle, elle est aussi factuelle. Aujourd'hui, nous aurons une interprétation donnée de ce texte Demain, ça sera encore une autre interprétation parce que Dieu est illimité. Nous avons depuis deux dimanches, même trois, nous parlons sur l'autorité spirituelle, les secrets de l'autorité spirituelle. Nous avons calqué les prédications selon l'orientation du Seigneur en voyant la hiérarchie des anges, des êtres célestes qui sont les fils céleste de Dieu et nous les croyons sur terre nous sommes les fils terrestres de Dieu et nous avons vu que chez les, gens, les anges il y a trois il y a trois rangs d'autorité trois niveaux d'autorité le troisième niveau d'autorité c'est le niveau le plus élevé ce sont les anges qui se trouvent en présence directe de Dieu parce que Dieu se trouve au troisième ciel au deuxième ciel, c'est le royaume des ténèbres et il y a des anges aussi qui opèrent au deuxième ciel. Et au premier ciel, c'est le ciel des humains, ce que nous voyons. Et il y a des anges également qui opèrent au premier, au premier niveau, au premier ciel. Au troisième ciel, les anges qui se trouvent directement en présence de Dieu et qui participent dans le conseil de Dieu, Lorsque Dieu prend les décisions concernant la terre, la race humaine et autres, il consulte non seulement lui-même dans sa Trinité, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il parle en termes de « nous faisons l'homme à notre image », conseil divin. Mais il consulte aussi à la fois euh, les trônes. Nous nous sommes arrêtés sur les trônes. Le premier ordre, c'est les séraphins, les êtres de feu qui sont, qui transportent la gloire de Dieu. Dans un, Ézéchiel a vu le char qui transportait la gloire, et c'était les séraphins des êtres enflammés qui transportaient la gloire de Dieu. Deuxième niveau d'ordre, nous allons parler des chérubins. Les chérubins qui sont les gardiens protecteurs de la gloire de Dieu. Comme lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin qui était en Éden, il a posté des chérubins pour protéger l'accès à l'arbre de la vie. Le troisième ordre, le troisième niveau, dans la troisième catégorie d'anges les plus élevés, nous avons parlé des trônes. Et nous avons fait comprendre que les trônes, c'est un conseil de 24 anciens qui sont une représentation des croyants à la fois de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance. Ce sont des hommes. Pourquoi nous disons que ce sont des hommes? Parce que lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre, au chapitre 12, si je m'abuse, il est dit que les 24 anciens chantaient un cantique en disant, tu nous as racheté agneau immolé, toi qui nous as rachetés. Les anges ne sont pas rachetables. Les anges qui ont péché, Dieu les a chassés, un tiers des anges qui sont partis avec Satan. Jésus n'est pas mort pour les anges. Jésus est mort pour les humains. Il a racheté les humains. Dès lors, les 24 anciens qui sont assis sur les trônes et qu'on appelle des trônes, s'ils étaient des êtres angéliques, ils ne pouvaient pas chanter le cantique de racheter. S'ils chantent des cantiques de racheter, c'est parce que ce sont des hommes. Des hommes qui sont des trônes. Je ne veux pas entrer dans le débat théologique en disant « qui sont ces 24 trônes-là » Il y a des explications, mais ce sont des, des explications spéculatives. Et pour l'instant, ça ne nous arrange, ça ne nous amènera ça n'apportera pas grand-chose dans ce que nous devons voir pour expliquer qui sont les 24 trônes, parce que ça ne sera que de la spéculation. Amen Mais ce qui est sûr, il y a de ce qu'on appelle les trônes, qui sont au troisième niveau d'autorité. Et le Seigneur m'a mené par ce texte pour que nous puissions essayer de comprendre un peu entre guillemets de façon concrète euh, qui sont les trônes. Un peu de façon concrète. C'est pour ça, nous sommes toujours dans les secrets de l'autorité spirituelle, mais nous allons un peu ramener euh, la théorie à la pratique, ramener un peu... Euh, euh, un peu ce qui peut paraître flou, ce qui peut paraître euh, un peu euh, euh, sans contenu, lui donner une certaine forme et un certain contenu. C'est pour ça que nous allons étudier l'histoire de Moïse et la vie de Moïse. Le titre que j'ai pour euh, ce matin, c'est La saison de l'extraordinaire. La saison de l'extraordinaire. Dans Exode 3, verset 3, Moïse dit ceci, je vais faire un détour lorsqu'il a vu le buisson pour voir ce phénomène extraordinaire. C'est ce verset qui a le plus touché mon cœur quand je le méditais le lundi. C'est la saison de l'extraordinaire. Moïse, Moïse, Moïse peut être apparenté à une autorité de troisième niveau. Nous allons le voir ensemble. Une autorité de troisième niveau. L'autorité de troisième niveau, Dieu lui donne un mandat, un appel, une onction et une puissance pour opérer sur toute la terre à partir d'un centre, d'un lieu, ici à l'occurrence l'Égypte, et d'un peuple, à l'occurrence le peuple d'Israël. Je réponds anticipativement à une question qui m'a été posée dans nos cours d'affermissement du jeudi. Est-ce que tous les serviteurs de Dieu ont, la, ont un ministère national, local ou international Non. Tous les serviteurs de Dieu n'ont pas un ministère mondial, un ministère international. Ça dépend du niveau d'autorité qui est lié à l'appel que le Seigneur te donne. Il y a des ministres de Dieu qui vont rester a une influence au sein d'un groupe de famille, au sein d'une cellule de famille. Il y en a d'autres qui vont prendre la responsabilité d'une église avec une influence locale qui peut être aussi nationale et qui peut aller à l'international et toucher la terre. Il y en a d'autres qui peuvent avoir simplement une influence locale liée à une ville, liée à une communauté. C'est Dieu qui décide quand il choisit qui il choisit, à quelle époque et à quel moment. Anticipativement, je vais vous dire, je vous donne un devoir. Allez parcourir la Bible. Regardez à quel endroit Moïse a prié et jeûné pour que Dieu l'appelle. Je vous donne ces devoirs. Regardez dans la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament, à quel endroit, toi également qui nous suis en ligne, Moïse a jeûné et prié pour que Dieu l'appelle. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé nulle part. Mais Dieu est venu appeler ce garçon, un garçon de 80 ans, quand Dieu l'a appelé, un jeune garçon de 80 ans. Parce qu'il a vécu 120 ans. Il a vécu 40 années avec le ministère que Dieu lui a donné. Il avait 80 ans, plein de formes et de charme. Alléluia D'ailleurs, il a eu, amen, il a eu une femme, il a eu une femme et un enfant Gershom. Donc Dieu appelle Moïse, Moïse n'a ni jeûné ni prié, Dieu appelle ce garçon, Dieu appelle ce garçon. Et quand Dieu l'appelle, il lui dit « Moïse, je ne t'appelle pas pour toi, parce que j'ai entendu les cris de mon peuple, l'oppression que les Égyptiens font subir à mon peuple ». Dieu appelle toujours un homme en fonction d'un besoin qui est lié à son peuple. À son peuple. Dès lors, les serviteurs, les servants de Dieu sont là pour qui Pour le peuple. C'est pour ça qu'on les appelle des doulos. Doulos, ça signifie serviteur, ça signifie esclave. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des patrons. Ils sont des serviteurs appelés par Dieu pour le peuple dès lors. Puisqu'ils sont appelés par Dieu, qui est leur chef? Qui est leur chef? Ce n'est pas le peuple qui est le chef des serviteurs. Malheureusement, Église, c'est la réalité. C'est Dieu qui prend soin de ses serviteurs. Dieu qui corrige ses serviteurs. Dieu qui équipe ses serviteurs. Et il est un Dieu exigeant. Parce qu'il veille sur son troupeau pour que son troupeau soit bien soigné et bien pris en charge, jusqu'à l'amener au ciel à sa rencontre. Dieu veut que tous ses enfants arrivent au ciel et partagent les noces de l'agneau avec lui. Et à cause de cela, il est exigeant vis-à-vis -vis des bergers, des serviteurs qu'il a mis sur son peuple pour les amener à ce but-là. Moïse n'a pas prié pour avoir ce haut niveau d'autorité. Ni cet appel, c'est le choix de Dieu par pure grâce. Par pure grâce. Ce n'est que grâce et rien d'autre que grâce. Lorsqu'on reçoit l'appel, on travaille pour l'appel. Au fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner pour demander au Seigneur l'appel. Non, on peut prier et jeûner. Mais lorsqu'on prie en jeûne, cela nous donne la révélation. Ça ne donne pas l'appel. L'appel, nous le recevons avant la fondation du monde. Avant que nous soyons conçus, Dieu nous avait prédestinés. Il nous avait mis à part. Il nous avait choisis. Comme il a choisi Jérémie, dans le sang de sa mère, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Dieu n'a pas consulté qui que ce soit. Il n'a consulté ni père ni mère pour te choisir. Il n'a consulté ni oncle ni tante pour te choisir. Il n'a consulté aucun dirigeant pour te choisir. Lui-même, entrant en lui-même, dans son conseil, il a dit pour cette saison, cette situation, voici mon choix et celui que je vais envoyer. Mais comme nous ne savons pas toujours l'appel de Dieu, le genre et la prière nous mettent dans les conditions pour capter cet appel. « Qui enverrai-je » Le Seigneur a lancé l'appel. Esaïe a entendu, il a dit « Envoie-moi ». Mais qui a amené Esaïe dans son conseil Esaïe n'est pas venu lui-même dans son conseil. Non Esaïe s'est mis en disposition. Esaïe chapitre 6. Il s'est mis dans les bonnes dispositions et Dieu a ouvert la porte de cieux, l'a amené dans son conseil pour capter la décision qui avait été prise pour un nouveau ministère, une nouvelle dimension avec son peuple. Et il avait le choix sur Esaïe. Il a mené Esaïe dans son conseil pour qu'Esaïe reçoive la révélation et qu'Esaïe l'accepte. Parce que notre Dieu ne force personne. Il respecte la volonté de chacun d'entre nous. Il te fait l'appel, mais tu es libre de l'accepter ou de le refuser. C'est le libre arbitre. Dieu n'impose pas. Dieu, il propose. Il te tend la vie, il te tend la mort. Il te tend la bénédiction, il te tend la malédiction. A toi de choisir, parce qu'il t'a créé libre. Il t'a créé libre. Maintenant, ce n'est pas le moment, on en parlera le jour, euh, pendant, quand, si on a un jour un séminaire pour les, les couples mariés. Amen. Nous parlons donc de Moïse. Dans la vie de Moïse, il y a nous pouvons parler qu'il y a euh, deux grandes périodes dans la vie de Moïse. La première période, c'est Moïse pendant les 40 premières années de sa vie. Les 40 premières années de la vie de Moïse, si nous prenons Hébreux chapitre 2, verset 8, Aubrey, chapitre 2, verset 8, nous dit qui était Moïse pendant les premières années de sa vie. Hébreu chapitre 2, verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Hébreu de 8 à 9. La Bible dit, tu as tout mis sous ses pieds et tu lui as donné. Hébreu de 8. Si on parle de Jésus, euh, je vais le trouver. 8. Je veux vous le trouver. Dans Hebreu, chapitre, euh, je crois que c'est le 11, chapitre 11, 24 à 25. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Avant les 40 premières années de la vie de Moïse, Moïse était un prince d'Égypte. Il était le fils de la fille de Pharaon. Le Pharaon de l'époque avait pris la décision d'exterminer tous les garçons nouveau-nés. Et la maman de Moïse a tellement trouvé que son fils était beau. Il a fait un panier d'osier. Il a caché Moïse dans le panier. Il a mis sur les eaux du Nil. Et la sœur Myriam de Moïse surveillait le panier. Le panier par la grâce divine. Alléluia. Voyez, Dieu, Dieu est tout puissant. Voyez, nos enfants, ils ont euh, des fois des jeux télécommandables à distance. Des manettes comme ça qui télécommandent. On voit une voiture qui circule et tout. On ne sait pas d'où ça vient. L'enfant est loin quelque part. Il télécharge comme les drones également. Dieu, dans le ciel, il avait déjà le système de drones. Il télécharge, il conduit le panier jusqu'à amener le panier là où était une princesse d'Égypte, la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon, lorsqu'il voit le panier, il voit un bébé. Il savait que c'était un bébé des Hébreux. donc condamné à mourir étant un garçon. Mais il dit, mais comment, qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant Myriam, la sœur de Moïse qui surveillait le panier, vient dire à la femme, non ce, ce, ce bébé, je connais une nourrice qui prendra soin de cet enfant. Voyez, elle tombe sur un bébé hébreu qui a une sentence de mort sur sa vie. Elle rencontre une Israélite qui lui donne conseil, qu'elle accepte également le conseil. Bien aimé, la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu te localise et que tu arrives au moment opportun, personne ne peut s'y opposer à toi. Personne, bien-aimé, à ce moment-là, l'Égypte était le centre mondial de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. La princesse de Pharaon, elle était logée sur le Pharaon qui était son père, le plus grand occultiste de la terre à ce moment-là, parce qu'il était assimilé même à une divinité. Mais bien que dans sa maison, elle vient par une simple fille israélite. Elle parle à son cœur et elle se soumet. La grâce de Dieu, elle est puissante. Rien ne peut te limiter, bien-aimé. S'il y a quelque chose qui te limite alors que tu cherches, attends simplement. Le moment où la grâce va arriver, le moment où Dieu a prévu, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Alléluia. Alléluia. Alors sois en paix. Calme-toi. Il y a dans certains pays, on dit, bas la terre. Bah, la terre, pas panique pas. Oh là, j'ai avancé. J'ai coiffé la Sainte Catherine. Alléluia. Mais qui t'a donné le ciseau Montre-moi le ciseau tu as coiffé la Sainte Catherine. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas grave. Quand ton temps arrivera, si tu dois te marier, Dieu t'enverra quelqu'un. Ne va pas choisir n'importe qui. Ne te laisse pas prendre par n'importe qui parce que le mariage, hein, ce n'est pas le lieu de campagne d'évangélisation. » On ne fait pas des campagnes d'évangélisation dans le mariage. Dans le mariage, on consomme le bonheur. Même si de fois il y a des difficultés, on consomme le bonheur. Alléluia. On consomme la joie. Moi, on ne reçoit pas des coups. Alléluia. Donc, hein, ne t'embarque pas dans une histoire bizarre. S'il faut attendre, attends. Si la promesse s'attarde à venir, qu'est-ce qu'Abbacuc dit? Attends-la, parce qu'elle arrivera, certainement, Dieu conduit, télécharge toutes choses, afin qu'au bon moment, que tu puisses la voir. Alors, bien-aimé du Seigneur, sois calme. Ne brûle pas les étapes, ne cherche pas de misère, ne, ne, ne bouscule pas et tout. Non, tu vas faire fuir la grâce. Attends simplement, Alléluia, aucun sorcier, même si on te dit, dans ta famille, on a bu du sang, on a, on a oh, c'est vrai. Ces influences-là existent, mais quand la grâce dit, maintenant, tout s'écroule. Amen, maintenant, tout s'écroule, parce que Dieu est tout puissant. Moïse, dans les premières années, on l'appelle prince d'Égypte. C'est un prince d'Égypte. Mais après que nous venons de lire, malgré qu'il était prince d'Égypte, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé le titre de prince d'Égypte. Il a pris cette résolution en son cœur, parce qu'il a estimé que la souffrance du peuple, hébreu, son peuple, était plus importante que son titre. Vous, vous, vous voyez ça Donc, comme dans nos royaumes ici, quelqu'un, il est prince. Prince avec tout ce que cela implique comme dotation. Vous, vous savez leur dotation Tout ce que cela implique comme dotation. Donc toute ta vie, tu ne vas pas travailler si tu veux travailler, ça ne dépend que de toi. Alléluia Tu as tout, tu as des biens, tout tout est à toi. Et même à ce moment-là, d'après les archéologues et les chercheurs, Moïse devait être le prochain pharaon d'Égypte. Parce qu'il était le premier fils. Il devait être le prochain pharaon. Donc le trône de l'Égypte lui était réservé. Moïse, mais regarde la souffrance du peuple de Dieu. On regarde les richesses de l'Égypte. Il dit non je préfère les souffrances de ces peuples que la richesse de l'Église. Voyez le vrai appel. Quand Dieu appelle un homme, il ne regarde pas le matériel, le bien que cela va prendre, la richesse que. Non, non, non, non, non. Non, non, c'est plus que ça. Il regarde les âmes, le peuple de Dieu, l'humain qui n'a pas de prix, qui n'a pas de valeur. Il peut abandonner une situation dans le monde excellente. Il peut abandonner une position, une carrière prometteuse, mais il regarde cela comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Bien-aimé du Seigneur, il n'y a aucun appel existant sur cette terre qui soit aussi précieux et important que l'appel de Dieu au ministère. Je vous le dis, bien aimé du Seigneur, servir le Seigneur est un privilège. Qu'aucun don, qu'aucune somme, qu'aucun bien, qu'aucune matière, même l'or le plus précieux du monde ne peut égaler l'appel de Dieu. Parce que cet appel-là, tu le commences sur la terre et il te réserve un trône au ciel. Mais les biens matériels et financiers, tu les as sur la terre et ça se limite sur la terre. Et si tu ne fais pas attention ça te prépare un nid dans l'enfer mais l'appel de Dieu Dieu ne se remet jamais ni de son temps ni de son appel il est tellement puissant qu'il agit dans les ténèbres il est tellement puissant qu'il agit dans les profondeurs il est tellement puissant qu'il agit sur la terre il est tellement puissant qu'il agit dans les cieux montre-moi qui peut opérer de la sorte montre-moi qui peut opérer de la sorte l'appel de Dieu est supérieur à tout est Amen. supérieur à tout. C'est pour ça, vous, serviteurs et servants de Dieu, chérissez l'appel que Dieu nous a donné. Aimons cet appel. Prenons soin de cet appel Chérissons cet appel Conservons cet appel C'est comme un bébé qui est précieux Voyez, Moïse était tellement précieux Qu'on a mis un ange pour surveiller Pour surveiller la corbeille Pour qu'il aille au bon endroit Et qu'il ne soit pas dévié C'est pour dire, toi serviteur et servant de Dieu Tu peux penser que tu es seul Mais tu n'es pas seul Il y a un ange de Dieu qui est avec toi Qui te surveille, qui t'oriente parce que tu es précieux, parce que tu portes une parole, parce que tu portes une saison, parce que tu portes une révélation, parce que tu portes une mission qui a une implication locale, nationale, mondiale, selon l'appel. Les 40 premières années de Moïse, on nous dit dans Exode 2, 12 à 21, Moïse tue un Égyptien et s'enfuit à Madian. Lorsqu'il tue un Égyptien, il s'enfuit à Madian. C'est là que commencent les, les 40 prochaines années de la vie de Moïse. Les 40 prochaines années de la vie de Moïse, Moïse se retrouve comme un berger. De prince d'Égypte qu'il était, il se retrouve comme un berger, gardant les troupeaux de Jétro, prêtre de Madian et son beau-père. Il se retrouve chez Gétro. Il quitte le palais d'Égypte. Il se retrouve chez un infirmiers, un berger Jétro, qui avait certes des troupes. Il se retrouve là avec les troupeaux, avec les animaux. Lui qui sentait, qui sentait le lit de vallée. Lui à qui on donnait un bain, qui était entouré de toute une arène, on massait son dos, on massait ses pieds, on le lavait avec de la crème, on mettait l'huile sur lui, on le parfumait. Lorsqu'il se promenait, les gens se jetaient à terre devant Moïse, les gens jetaient, tout le monde criait Moïse, Moïse. Moïse, en plus il était beau, il était fort, il était intelligent. À ce moment-là, les meilleures études étaient données au prince. Donc il était intellectuellement très élevé, il était instruit, il savait lire l'astrologie, il savait jouer avec les mathématiques, avec la physique. Tout ce qu'il a reçu, il se retrouve berger chez un Gétro, un prêtre de Madian, inconnu de nulle part. Moïse, berger. L'appel de Dieu bien-aimé, ça va te coûter quelque chose. Amen. Yes. Il reçoit l'appel de Dieu, sans avoir ni prié, ni gêné, à partir du buisson ardent. Et c'est ce Gétro là, lorsqu'il est au plus bas de l'échelle, c'est là que Dieu vient se révéler à lui sous un buisson ardent. Pourquoi à ce moment là, pour dire à Moïse, maintenant que tu es rien, Ma grâce t'est suffit. Pour ne pas que tu dises, c'est ma force et c'est que je suis qui va m'amener à ce niveau-là. Il n'y a que moi, Dieu, qui puisse opérer avec toi. Il refuse, Dieu l'appelle. Moïse reçoit l'appel de Dieu par le buisson ardent. Phénomène extraordinaire. Bien-aimé du Seigneur, la question que je me pose, cet endroit-là, Voyez, si je retourne en Exode chapitre 3, où nous sommes, le verset premier. Moïse fait paître le bétail de Jétro, son beau-père qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert, arriva à la montagne de Dieu au rêve. Ça veut dire hein, que Moïse et Jétro et les autres bergers avaient l'habitude de paître le troupeau. Ils se limitaient aux frontières du désert. Dieu amène Moïse au-delà du désert. Pour dire, dans le désert de sa vie, c'est là que Dieu vient le rencontrer. Dans le désert de ta vie, c'est là que tu es au bon endroit pour vivre une expérience merveilleuse et extraordinaire. Dieu pousse Moïse au-delà de limites, au-delà de frontières. Vous voyez, bien aimé du Seigneur. Il y a ces appels, un vrai appel venant de Dieu. C'est un appel qui ne copie pas les autres. C'est un appel qui est singulier qui est spécial, qui va au-delà de ce que les autres font. Il y a une particularité, il y a une marque. On peut parler tous l'anglais, on peut parler tous le français, mais il y a des intonations, il y a des, il y a des, il y a des dialectes qui marquent la différence. Lorsque j'écoute, par exemple, mes filles parler le néerlandais, j'entends un peu l'accent du français, j'entends un peu l'accent spécial qui donne un toucher. Ils sont tous enfants issus de nous, mais le garçon... Il a sa particularité d'intonation. La fille hein, a sa particularité d'intonation. Parce que chacun est singulier. Elle appelle également. est singulier ne copie pas les autres éternellement. Soit toi, soit singulier. Soit toi, soit selon ce que Dieu t'appelle. Et va plus loin que ça. Amen. Va plus loin que ça. Amen. Ça, c'est ma manière de fonctionner. Je te demande toujours au Seigneur est-ce qu'il n'y a que ça, Père il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas autre chose que ça Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça Et quand on est animé de ça, Dieu peut te pousser encore à aller plus loin Il va au-delà du désert Et c'est là que le buisson ardent apparaît Bien-aimé du Seigneur Le buisson là, il était toujours là Mais le jour où Moïse est venu, il est devenu ardent Ça veut dire buisson enflammé je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu se déplace, il se déplace avec les séraphins et les chérubins. Les séraphins, c'est des êtres intercellants de feu comme des chérubins. Donc Dieu nous dit que Dieu est descendu et le puissant ardent, c'était la manifestation des séraphins et du trône de feu de Dieu. C'est pour ça que le buisson était en feu, mais ne se consumait pas. Parce que la cour céleste était là. Et Dieu commençait à parler à Moïse face à face. Dans son conseil, pour dire que toi, les autres, je leur parle par des songes et de visions Mais toi, je te parle face à face. Parce que tu as un troisième niveau d'autorité. Il y a appel et appel. Amen. Il y a appel et appel. Amen. Il y a appel et appel. Il y a apôtre et apôtre. Il y a prophète et prophète. Il y a évangéliste et évangéliste. Il y a pasteur et pasteur. Il y a docteur et docteur. Nous n'avons pas tous le même niveau d'autorité. Amen. Mais chacun est le meilleur dans son domaine. Il n'y a pas de concurrence Chacun est le meilleur dans son domaine Si tu viens dans mon domaine C'est là que je te battrai Alléluia voyez même dans le mot, dans le mot avec Élie Élie dit au prophète de, de Baal. Commencez soyez dans votre domaine ils ont commencé, ils ont invoqué. Quand c'est le tour d'Elie, il dit non, non, non, non. Moi, je n'irai pas dans votre domaine. Parce que si je vais dans votre domaine, je sais que vous me battrez. Mais j'irai dans mon domaine en bois. Là où je maîtrise des choses. Il met le bois. Il met les pierres. Il jette l'eau. Qu'est-ce qui se passe Le feu descend. Chacun dans son domaine. Vous voyez même, Jean, Jacob s'est bataillé avec Dieu. Vous savez pourquoi Jacob a vaincu Dieu parce que Jacob était dans son domaine. Il était sur la terre. Dieu a dit Les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Jacob était dans son domaine, et Dieu est venu dans le domaine de l'homme. Et l'homme ne pouvait que le battre. Amen. Chacun dans son domaine. Ce sont des principes que Dieu a établis et arrêtés. Alors ne concurrence personne. Laisse-le. Laisse-le. Laisse-le. Tu ne sais pas comment il a pris ça. Il roule dans une grande voiture et tout ça et tout ça. Est-ce que tu sais comment il a pris. Toi aussi, tu vas chercher, prendre cela un crédit. Peut-être que lui, n'a pas ça crédit. C'est la voiture du travail, il ne paye rien. C'est un cadeau de la grâce. Mais toi, tu vas prendre une grosse voiture, ça devient lourd pour toi. Mais ma, mon kumbaye, c'est tellement lourd. En ingalant, on dit porte le fardeau. Il est tellement lourd qu'il va t'écouler. Mange selon tes capacités, vis selon tes capacités. N'envie personne, ne jalouse personne. Amen. L'appel de Dieu. Moïse refuse l'appel de Dieu. Il refuse l'appel de Dieu. Et c'est là que nous avons commencé à lire, notamment dans Exode 3, au verset 11. Exode 3, verset 11. Le refus de l'appel divin de Moïse. Verset, 3 Exode, verset 11 d'Exode 3. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?»« Qui suis-je » Première raison du refus de Moïse. Il dit à Dieu, « Je n'ai pas, pas de capacité. »« Qui suis-je »« Je n'ai pas de capacité. » C'est ça lorsque Dieu appelle un homme pour montrer que c'est la grâce tous les serviteurs appelés de Dieu ont toujours tremblé devant l'appel de Dieu. Aucun serviteur a dit directement oui, parce qu'il est tellement, tellement élevé au-dessus de nos capacités, qu'on se voit incapable d'accomplir quoi que ce soit. Il dit, qui suis-je Je, Je n'ai pas de capacité pour accomplir cet appel et amener un peuple à être libéré. Et Dieu répond à Moïse dans, dans Exode, nous continuons, Dieu répond à Moïse en lui disant, Dieu dit, verset 12, je serai avec toi et voici quel sera pour toi le signe. Dieu répond à Moïse, face à sa question et à son, à son, à son affirmation, je n'ai pas de capacité, Dieu lui dit que je suis avec toi. Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Dieu est avec chacun d'entre nous. C'est comme s'il le disait alors, hein, « Ça ne sera ni par ta puissance, ni par ta force, mais par mon esprit, par ma présence, parce que je suis avec toi. » Sais-tu que tu n'es pas seul Sais-tu que tu n'es pas seul Quand je parle d'appel, voyez directement apôtre, pasteur, mais le fait d'être enfant de Dieu, c'est un appel. Dieu nous a appelés à être des enfants Premier niveau d'autorité, le fait d'être enfant de Dieu. Le fait que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Je ne suis pas capable de vivre cette vie chrétienne. Je ne suis pas capable d'obéir au Seigneur, de me sanctifier. D'ailleurs, toutes mes résolutions que je prends ne durent qu'une heure. Après, je tombe, je retombe, rechute sur le même péché Je n'ai pas de capacité. Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais ce n'est pas mon esprit. Je suis avec toi pour dire, fais-moi confiance. Appuie-toi sur qui Sur moi. Deuxième refus de Moïse. Deuxième raison de refus. Exode 3.13 Moïse dit à Dieu, supposons que j'aille vers les Israélites. Supposons. Moïse parlait bien le français. Supposons que j'aille vers les Israélites. Et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Que leur répondrai-je? Moïse dit à Dieu, j'aime beaucoup de voir Dieu, comment il nous conduit progressivement. Parce que l'homme, il réfléchit beaucoup. Hein? Surtout nous, les, les hommes de ce temps-ci, du temps moderne de l'Occident, nous réfléchissons beaucoup. Hein? Nous avons des réflexions terribles, même nos enfants. Tu lui poses une question, il te lance une autre question qui te laisse pousser. Hein? Mais il a appris ça tout. Parce qu'on entend tellement de choses. On étudie des grandes études. Surtout nous qui allons dans les universités. On a été dans le phare et tout. Papa qui vient te parler. Mais fils fait ceci. Non, non, non, non. Dans la comptabilité financière, hein? c'est comme ça que nous sommes. Il parle à Dieu. Il veut donner des leçons à Dieu. Ils me demanderont. C'est comme si Moïse dit à Dieu. Toi, deuxième refus. Je n'ai pas de message à donner à ce peuple. Je n'ai pas de message à donner à ce peuple. Il croyait intimider Dieu. Il disait que cette fois-ci, vraiment, tu vas me laisser tomber. Parce que moi, je ne suis rien. Je n'ai pas de message à donner à ce peuple. Et qu'est-ce que Dieu lui répond Dieu lui répond toujours au verset 3, « Tu diras à ce peuple, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'il me demande quel est son nom, que le reprendrais-je » Verset 14, « Dieu dit à Moïse, « Je serai qui je serai. » Il ajoutait ainsi, « Que tu répondras aux Israélites, je serai m'envoyé vers vous. » Vous voyez, Dieu dit, il continue même en disant, « Dieu dit encore à Moïse, « Tu diras aux Israélites, » « C'est l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui m'a envoyé vers vous. Cela mon nom pour toujours. C'est mon nom tel qu'on l'évoquera de génération en génération. » Dieu donne un message à Moïse. Il dit, « Va, révéler mon nom à mon peuple. Va leur dire, « Je suis ». Le nom qui n'a jamais révélé à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob, les pères fondateurs de la nation, il le révèle à un simple berger de Madian. Va dire à mon peuple, mon nom, je suis. Et tu leur diras que je suis le dieu d'Abraham. Voyez Dieu dire, je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Il ne dit pas, je suis le dieu d'Abraham, D'Isaac et de Jacob. Non, non. Il dit « Je suis le dieu d'Abraham. Abraham a eu sa saison avec moi. Elle s'est arrêtée. Je suis devenu le dieu d'Isaac. Il a eu sa saison avec moi. Ça s'est arrêté. Je suis devenu le dieu de Jacob. Il a eu sa saison avec moi. Ça s'est arrêté. Maintenant, on va leur dire « Je serai le dieu de Moïse. Je marcherai avec Moïse. » Bien-aimé, quand Dieu vient se révéler à toi, c'est une saison qu'il ouvre avec toi. Il devient le Dieu de Joséphine. Il devient le Dieu de Marguerite. Il devient le Dieu de Joseph. Il devient le Dieu de Patrick. Le Dieu de, de Noah. Il devient ton Dieu. Il dit, je vais commencer quelque chose avec toi. Je suis le Dieu de Moïse. Mais je ne brise pas. Pour que le peuple reconnaisse, dis-leur que les promesses, les alliances conclues avec Abraham, ces alliances-là ne sont pas mortes. Même si vous êtes en esclavage pendant 400 ans, c'est moi qui avais décrété que vous serez esclave pendant 400 ans. Lorsque j'ai conclu l'alliance avec Abraham, je n'ai pas oublié mes promesses. Il y a continuité. Il n'y a pas de discontinuité, il y a continuité. Même si les personnes changent, le message reste identique. Même si les personnes changent, la mission reste identique. Mais c'est un plus. Dieu donne un message à Moïse. Quand Dieu t'appelle, ne t'inquiète pas de ce que tu donneras comme message. Dieu qui appelle, il mettra le message en toi. Il te donnera le message que tu dois donner à son peuple pour nourrir son peuple. Dieu sait exactement le message qui est adapté à son peuple. à un moment donné, à une situation donnée, à un lieu donné. Troisième refus de Moïse. Exode 4.1, troisième refus de Moïse. Moïse dit, répondit, s'ils ne me croiront pas, ils ne me coûteront pas. Ils diront, l'éternel n'est pas paru autrement, tu es un menteur, un usurpateur, un fonceur. Moïse, un fonceur. Moïse dit à Dieu, je n'ai pas d'autorité. Je n'ai pas d'autorité. Le peuple ne me croira pas. Le peuple ne m'écoutera pas. Ils diront que l'éternel n'est pas apparu. Je n'ai pas d'autorité. Je n'ai aucune autorité sur ce peuple. Je suis rien, je suis un berger, je suis un, fusil, un fugitif. Je n'ai aucune autorité. Et Dieu répond à Moïse, dans Exode 4 toujours, le verset 9, il répond. L'éternel lui dit, « Qui a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Il dit, « Jette-le par terre, il le jeta par terre. » Et les bâtons devaient un serpent. Moïse se mit à fuir pour lui échapper. Le Seigneur dit à Moïse, « Tends ta main, saisis-le par la queue. » Il tendit la main et le saisit. Le serpent redevint un bâton dans sa main. C'est afin qu'ils croit que l'Éternel le Dieu de leur père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est apparu. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine, je te prie. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis il l'a ressortit. Sa main était couverte de lèpre. Elle était blanche comme de la neige. Il dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, mais il l'a ressortit. Elle est redevenue comme le reste de sa chair. S'il ne croit pas, et ne prête pas attention aux premiers signes, ils croiront à ces derniers signes. S'il ne croit pas même à ces deux signes, « N'écoute pas, tu prendras de l'eau d'une île, tu la répandras sur la terre ferme. »« L'eau que tu auras prise d'une île, se changera en sang sur la terre ferme. Dieu, Moïse dit à Dieu, je n'ai pas d'autorité. Dieu répond à Moïse, c'est moi qui t'ai appelé Moïse. Tu ne m'as pas cherché, c'est moi qui est venu à toi. Et en tant que tel, je m'engage à honorer ton appel au ministère par des signes, par des prodiges et par des miracles. La preuve, je te donne le bâton. Voyez, Dieu appelle Moïse, le buisson ardent. Moïse voit un signe extraordinaire. Dieu lui dit, je me suis révélé à toi comme étant le Dieu extraordinaire. C'est pour te dire que, comme tu m'as vu comme étant le Dieu extraordinaire, la particularité de ton autorité, de ton ministère, ce seront les signes, les prodiges et les miracles. Les signes, les prodiges et les miracles. ce que n'a pas eu Abraham. C'est que n'a pas eu Isaac. ce que n'a pas eu Jacob. Moïse a eu des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Dieu dit, je vais te prouver. Prends le bâton. Le bâton devient un serpent. Et tout le ministère de Moïse, pendant 40 ans de ministère, il a pris le ministère à 80 ans. Il est mort à 120 ans, selon nombre 27. Pendant 40 ans, il n'y a eu que des signes et des miracles. Par l'entremise de Moïse... Dieu a amené les fléaux en Égypte. L'eau du Nil est devenue du sang. Les, les mouches ont envahi l'Égypte. Les grenouilles ont envahi l'Égypte. Dieu a tué les premiers-nés d'Égypte sans qu'un homme ait passé. Dieu a tué en envoyant un ange. Dieu fait sortir tout un peuple de milliers et de milliers de gens par l'entremise d'une seule personne. Ils arrivent devant la mer de Jonque Tend le bâton, frappe le bâton, l'eau s'ouvre, le peuple traverse, les Égyptiens viennent, l'eau se referme, ils s'enfoncent. Ils arrivent dans la terre promise, nous n'avons pas de quoi manger. Dieu ouvre les cieux, il envoie l'écaille, il mange, il mange, il réclame le pain, Dieu ouvre les cieux, il envoie la marne. Le peuple est sorti avec des biens, mais il n'avait qu'un seul vêtement. Un seul vêtement. La Bible dit que les vêtements et les chaussures grandissent avec les gens. Où vous avez déjà vu ça? Maintenant, on crée des vêtements intelligents. Des vêtements intelligents, on le crée. Peut-être qu'un jour on créera ça. Mais je n'ai pas encore vu un vêtement extensible. Tu grandis, s'adapte à toi. Amen! Les chaussures qui grandissent avec toi. Dieu a opéré cela. Pas pendant un jour, ni dix jours. pendant 40 ans. Vous vous rappelez, 40 ans. Voyez-vous, hein? lorsqu'on est à un certain âge, on grandit, on grandit vite. Quand on devient vieux, qu'est-ce qu'on fait? On rétrécit. Donc le même habit, qui a grandi avec toi, quand tu deviens vieux, il diminue. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça bien aimé, le ministère de Moïse, c'était un ministère de signes, de miracles et de prodiges. Et c'est le message que le Seigneur m'a donné pour nous dire, c'est la saison de l'extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi il nous a donné ce message. Est-ce pour nous faire comprendre la nouvelle Jérusalem à Londres Vous êtes dans un endroit où nous vivrons des signes, des prodiges et des miracles. Ce ne sera pas l'homme, ça sera son œuvre. Ce ne sera pas l'homme de qui que ce soit, ça sera son œuvre. Parce que quand il appelle, il équipe. Quand il donne, il remplit. Des signes, de prodiges et des miracles vont vous accompagner. C'est la saison que l'éternel ouvre pour nous. C'est la saison que l'éternel ouvre pour sa maison. Et à chacun d'entre nous, de prendre cette parole et de le déclarer au Seigneur. Tu nous as promis, Père, des signes, des miracles et de prodiges. Quatrième raison de refus. Et nous allons nous arrêter au cinquième. Nous continuons. L'Éternel, au verset 4, 10, chapitre 4, 10 d'Exode. Moïse y continue. Moïse vraiment. Il ne se décourage pas. Il continue. Voyez, c'est un gars qui voulait aller plus loin, sonder. Il voyait son insuffisance. Comment Dieu l'a brisé. De prince d'Égypte qu'il était. D'orgueilleux qu'il était. Dieu l'a brisé. La vie l'a brisé. Il ne se contente que des miettes. Il n'avait plus d'ambition. C'est ainsi de fois dans la vie. On peut recevoir tellement de coups de la vie qu'on n'a plus envie de vivre. Qu'on n'a plus d'ambition. On subit simplement la vie. Laisse simplement que je vive. On n'a plus d'espérance du lendemain, on reçoit tous les coups, on ne veut plus se défendre, on ne veut plus se battre, tape-moi seulement, tape-moi, je ne suis qu'un chien mort, comme disait Noémie, je ne suis qu'un chien mort, je n'ai plus de rien, de valeur, j'ai tout perdu, j'ai perdu mon commerce. J'ai perdu mes activités, j'ai perdu mes enfants comme job, j'ai perdu tout, je ne suis rien. Regarde même ma chère Sufane, je suis abattu, je suis découragé, comme nos enfants de ce temps-ci, ils sont tellement de sous -polais. Non, je suis fatigué, je suis extrêmement accablé, extrêmement épuisé. Tu m'as déçu, hein? déçu, tu m'as déçu, tu m'as déçu. Non, non, comme nos enfants de sous de sous -polais. Même quand tu es sous Dieu te dit ma grâce. « T'es suivi, je veux te porter, je veux te secourir, n'abandonne pas. » J'ai lu une histoire, ça m'a fait mal. Une influenceuse en Chine, moins de 20 ans. Influenceuse en Chine, moins de 20 ans. Il est suivi par des milliers et des milliers de followers. En plein direct, il dit je veux me suicider parce que je suis fatigué, je suis en dépression, je veux me suicider. Et les gens la poussent, suicide-toi, suicide-toi, comme dans une reine. Elle prend des, des, des insecticides là, euh, acides, en plein direct, elle boit, elle, elle est en train de mourir. Il y a des gens qui la poussent. Et heureusement, il y en a d'autres qui ont appelé. Les secouristes sont venus et on a pu la secourir. On n'a pas pu la secourir. Elle est morte. À moins de 20 ans. À moins de 20 ans. dit je suis fatigué de la vie. Alléluia. Et nous avons des fois des enfants comme ça dans nos maisons. Même des adultes comme ça. Apparence extérieure belle et bonne, mais intérieurement déjà détruite. Déjà cassé, mais ne commet pas l'irréparable. Dieu est le Dieu des faibles. Il a dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos, il est le Dieu des faibles. N'abandonne pas, accroche-toi à lui. Voyez, même la croix, la croix, c'est le symbole de la résistance, le symbole de la persévérance. À la croix, Jésus avait encore la possibilité de dire Pilate, ordonne à tes hommes que je descende. Les clous me font mal aux pieds, et la tête des épines, là, ça me chauffe beaucoup, je descends. Il a regardé, il a dit, père, il y a un objectif à Atteindre tes âmes Tes enfants doivent être sauvés J'endure la croix, quelle est l'espérance De ta vie, n'abandonne pas Tu n'as pas encore accompli un objectif N'abandonne pas, alléluia Fortifie-toi, n'abandonne pas Fortifie-toi N'abandonne pas N'abandonne pas le verset, le verset 4, 13 Il continue en disant Moïse toujours, il dit, je n'ai pas Il dit Moïse dit, pardon Seigneur, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre qui tu voudras. Moïse dit à Dieu, je, je n'ai pas de prédisposition, ni de disposition à cet appel. Envoie quelqu'un d'autre, je suis en ligne, je suis en ligne de cet appel, regarde. Mes, soins, mes mains sont tachées de sang, j'ai tué un égyptien, mes mains sont tachées de sang, j'ai tué un égyptien. En plus, je fuis l'Égypte. J'ai laissé ton peuple encore dans la misère. Je suis indigne. Ça me fait penser à un Paul. Paul qui dit, Seigneur, mais j'ai tué. J'ai enfermé des gens. Je les ai tués. Tués. Je suis tant de sang. Mais Dieu, Jésus dit, c'est toi que je sois choisi. Ananias dit non, mais Jésus, tu t'es trompé. Je n'irai pas cet homme. Jésus dit, non, non, non, c'est un instrument de choix. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as fait. Dieu, lorsqu'il appelle, il sait ce que tu as fait. Mais son appel est supérieur. À ce que tu as fait ou à ce que tu es. Dieu regarde la mission accomplie et il regarde qu'entre ce main, il a la capacité de transformer tout homme. Alléluia! N'y va pas chez les psychologues, les psychiatres, psychologues, psychanalystes, psychanalystes. Non! Cherchez Dieu! Cherche Dieu! Cherche Dieu! Je n'ai rien contre ces gens-là, mais bien souvent, quand on en sort, on entre déprimé un on en sort encore super déprimé. Vous le savez, vous le savez. Mais Dieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je n'ai pas de disposition. Dieu dit, viens petit, c'est toi que je choisis. Non, je ne peux pas y aller. Alors, ok, il se met en colère. dit, malgré tout ce que je te montrais, même des miracles, tu ne me crois toujours pas. Alors, prends Aaron, prends Aaron. Lui, maintenant, il sera ta bouche. Prends Aaron. Et Dieu, il fait quelque chose d'extraordinaire avec ce Moïse. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On verra la fois prochaine. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Aaron. Tu vas opérer dans la dimension de Dieu. Pourquoi? Parce que Pharaon, c'était un trône. C'était un roi. Un roi divin, c'était un Dieu. Et tu ne peux pas t'opposer à Dieu si tu n'es pas au niveau de Dieu. Amen. Et on verra ça le dimanche prochain. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On est baptiste. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Jésus zaliyawa Nabisso, Yahweh, zaliyawa Jésus zaliyawa sali zaliyawa Jésus a Je vais prier pour quelqu'un qui se sent extrêmement fatigué, qui a envie de tout abandonner, de tout lâcher prise. Si tu es dans cette situation-là, alors que nous avons les yeux fermés, je te prie simplement d'avancer. Et ensemble, comme un corps, nous allons prier pour toi. Ne sors pas de ces lieux comme tu es entré. Et également toi qui es connecté, fais signe, nous prions ensemble. Alléluia. Alors nous chantons, avance librement. Yes, wassah, Yes, was, was. Yes, was <laughs> Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, nous. Alléluia. Alléluia. Je sens une force qui garde la corps du Seigneur. Alléluia Je sens une du Seigneur. Je sens une force garde Jésus est présent, présent ici, Jésus est, est présent, présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent Jésus ici, est présent Jésus est présent ici, Jésus est présent Jésus ici, est présent Jésus ici. Jésus parmi nous. Seigneur nous prions pour cette force que nous donnons maintenant. Que cette force entre les cœurs, afin de fortifier les cœurs afin de profiter les le en présentiel de connecté au Dieu afin de profiter les cœur, si pour ne pas, pas abandonner. On n'est pas lâcher prise. On n'est pas pas lâcher prise. On n'est pas à lâcher prise. On n'est pas lâcher prise. Que la force du Seigneur alléluia, soit communiquée ce matin. Alléluia, que la force L'espérance, la, la joie, l'espérance, la joie. Au nom puissant de Jésus. Au oh nom puissant de Jésus. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici parmi nous. Voilà bien-aimés du Seigneur, alors que nous allons continuer à en chanter avec la si vous avez, Dieu vous a mis à cœur d'apporter 10 et offrandes, c'est le temps où nous nous bénissons nous-mêmes. La Bible dit, apportez dans la maison du trésor dîmes et offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les écluses des cieux Amen. et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Amen. Voilà, les enveloppes et les paniers circulent, sentez-vous libre d'apporter dîmes et offrandes. Amen, Amen. Loué, loué, loué, louer, loué, loué. Apportez dans la maison du trésor 10 000 Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je verrai les écluses de cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Donne à chacun d'entre nous ce que l'or et l'argent ne peuvent procurer. Libère le chemin des affaires, libère le chemin au Dieu de connexion divine et des transactions financières qui dépassent l'extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ.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 Pour les siècles de siècles. Amen. Nous allons accueillir les visiteurs, ceux qui sont là au milieu de nous pour la première fois. J'ai vu en tout cas euh, quelques têtes qui sont là pour la première fois au milieu de nous. Je vais vous demander simplement de vous mettre debout alors que nous les anciens nous sommes assis. Amen. Amen. amen. amen. Voilà, Amen. En tout cas, vraiment c'est une joie de vous avoir au milieu de nous. C'est une joie. C'est une joie. de vous voir aujourd'hui. En tout cas, nous sommes là, la Nouvelle-Jérusalem à Londres. On va totaliser bientôt un an, le 1er novembre. Voilà, nous sommes cette communauté. Vous êtes les bienvenus au milieu de nous. Si vous n'avez pas d'assemblée, faites de cette église la vôtre. Au cas où vous avez déjà une assemblée, en tout cas, nos salutations à votre pasteur et aussi à votre église. Mais sinon, nous serons heureux de cheminer avec vous le temps que le Seigneur le voudra. Si vous avez quelques minutes à la fin du culte, nous allons nous retrouver de l'autre côté pour une brève présentation et vous donner aussi un cadeau de bienvenue de la part de l'Église. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Voilà, en tout cas, merveilleuse euh, semaine, merveilleuse semaine et bon week-end. Et on se retrouve à la fin du culte. Amen. Amen. Donc c'est maman et sa fille, je suppose. Oh, ok. Amen, amen, okay. Amen, amen. Ça ne se voit pas trop. Non, non, non, non, ça se voit. C'est comme deux, deux sœurs. C'est comme des sœurs. En tout cas, vous êtes la bienvenue au milieu de nous. Amen. Voilà, bien aimé du Seigneur, est-ce qu'on peut se mettre debout Nous allons clôturer le culte avec la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qui te donne la paix. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Merci à vous. Merci à vous. Ne pas oublier de communiquer. Les femmes, à partir d'aujourd'hui, minuit, vous commencez votre chaîne de prière. Et demain, on se retrouve à 19h pour acheter 19 temps de prière sur Zoom. Mardi également, acheter 19 temps de prière sur Zoom. Ces derniers temps, j'ai des horaires assez costauds, mais ce n'est pas grave. Dieu nous donne la possibilité de jongler avec tout ça. Et le mercredi, continuez à prier pour nous, c'est extrêmement important. Mercredi, on est là en présentiel et connecté, dans le lieu secret de 19h à 20h30. Jeudi, maman, nous avons le cours d'affermissement. Nous avons un syllabus qui est offert gratuitement de façon digitale, même en papier, concernant comment vivre victorieusement en Christ. Tout à l'heure, nous prendrons vos coordonnées pour rester en contact avec vous et vous donner aussi librement ce syllabus-là qui est extrêmement important. Amen Et le vendredi, nous avons notre réunion à l'École de la Sagesse, culte en présentiel ici de 19h à 20h30, et bien entendu le dimanche, culte connecté à 9h30. Pas oublié, nous cheminons petit à petit à la semaine de consécration. La semaine, la première semaine de novembre, du 3 novembre au 6 novembre, consécration, nous avons bouclé les choses avec l'évêque national, notre surveillant national, le bishop Jean Titea, qui tiendra un séminaire ici à la Nouvelle-Jérusalem à Londres, le mercredi 3 novembre. Le jeudi 3 novembre, le vendredi 3 novembre, de 19h à 21h. Le thème est bouclé, tout est déjà bon. Vous verrez l'affiche qui va venir bientôt. Et le samedi 6 novembre, c'est la journée de la consécration. Amen. amen. Nous avons ah, tout tout à cette journée-là. Amen. Amen. Voilà, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Bon dimanche à tout le monde. Et on se retrouve à côté. Alléluia. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.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 pas ça. On quelque chose. On